Or, je vais parler de la, du lien entre le cycle de l'eau et la végétation, euh, alors qui est multiple, puisqu'il y a évidemment euh, la, la perturbation du cycle de l'eau euh, par l'homme le, par actuellement, avec la diminution de l'évaporation à cause de la déforestation, puisque la, les forêts sont quand même ce qui produit le plus de vapeur d'eau, et euh, euh, la euh, la, <coughs> la baisse de, de structure de bonne structure des sols agricoles qui euh, amène la réduction de l'humidité dans le sol. Alors on va passer à l'image suivante. Euh, après, je vous ai mis une carte euh, qui vient de World Atlas of, de of Desertification. Euh, c'est fait par euh, uh, Joint Research Center de l'Union Européenne. Euh, donc là, vous voyez le, le, les endroits où le carbone organique dans le sol, c'est-à-dire c'est l'humus hein, d'une certaine manière, c'est le carbone organique, est faible. Et sans surprise, il y a tout le Sahara, mais aussi tout le, la, la partie nord de l'Afrique. Et il y a par exemple toute la Californie, il y a aussi une bonne partie de l'est de la Turquie, il y a l'Iran, il y a le nord du, du Pakistan, il y a des zones au nord de l'Inde, dans le Rajasthan, et il y a évidemment une bonne partie de, de l'Australie. Euh, le carbone organique dans le sol, c'est quelque chose qui a diminué beaucoup avec l'agriculture actuelle. On peut dire que depuis les années 50, où on était sur l'ancienne agriculture jusqu'à maintenant, euh, dans les endroits où il y a de l'agriculture productiviste, qui est quand même maintenant dans une grande partie du monde, le taux de carbone du sol a diminué d'à peu près moitié. Alors, on va passer à l'image suivante. où Vous voyez ce que représente l'eau sur la Terre. L'eau sur la Terre, ben, la majorité, les trois quarts, on va dire, c'est les icebergs et les glaciers, c'est-à-dire l'eau sous forme de glace. Et en deuxième, c'est l'eau des nappes dans le sol, des nappes phréatiques. Et ça, déjà, ça représente presque toute l'eau sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques pourcents seulement. Euh, alors, il y a les lacs, évidemment, les grands lacs. Et le reste de l'eau sur Terre, de ces quelques pourcents, ça va se partager entre euh, euh, plus de 4 cinquièmes qui vont être l'humidité dans le sol, c'est-à-dire l'eau qui est euh, emprisonnée dans le sol, c'est-à-dire le sol, C'est pas les nappes phréatiques, c'est au-dessus. Vous avez l'eau dans l'atmosphère, et en fait c'est la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et vous voyez que finalement ce n'est pas tellement... Et après vous avez les rivières, c'est toutes les rivières du monde, vous voyez ce que ça fait, ça fait quand même quelques pourcents, ce n'est pas beaucoup. Alors je reviens sur l'humidité dans le sol, si on a 1% de carbone organique dans le sol, c'est-à-dire c'est l'humus en gros, hein, et 1% de carbone de plus dans le sol, ça veut dire 190 à 250 000 litres d'eau qui peuvent être stockés en plus dans le sol. C'est-à-dire qu'en fait, en diminuant le carbone organique dans le sol avec l'agriculture productiviste, on a complètement handicapé la capacité du sol à stocker l'eau, c'est-à-dire on assèche les sols. On va passer à l'image suivante. Euh, là, vous avez la recharge des nappes phréatiques. Alors, tout ce qui est en bleu clair, euh, tout ce qui est en gris et en bistre. Euh, c'est une recharge qui est euh, lente ou très lente, c'est-à-dire qui reste, risque d'être négative. Euh, c'est-à-dire vous, vous allez voir qu'en Espagne, c'est pas terrible, hein, euh, c'est-à-dire que toutes les, le centre de l'Espagne et, le, et le sud, c'est plutôt négatif. Euh, vous voyez aussi que dans les grandes plaines de, du centre des USA, euh, c'est négatif et... Euh, toute la... il y a beaucoup de régions en Afrique où c'est négatif, en Australie évidemment c'est sans surprise et la Chine c'est assez catastrophique la Chine c'est assez catastrophique le Pakistan aussi donc la situation n'est pas bonne, on n'est pas surpris euh, les grands aquif aquifères euh, les, les aquifères de, du Moyen-Orient euh, vous voyez sur plusieurs années, là c'est entre 2002 et et euh, 2013, les chiffres qui sont donnés, euh, les aquifères diminuent partout. Euh, la plaine du nord de la Chine, ça, ça chute bien. Euh, du nord-ouest euh, de l'Inde, c'est pareil. Euh, les, les plaines du sud, c'est les USA. Et la vallée centrale, c'est les USA aussi. Euh, c'est terrible. Et Canning, c'est l'Australie. Donc vous voyez les situations, c'est-à-dire que globalement, on est dans une situation tout à fait négative en ce qui concerne les aquifères, en ce qui concerne l'eau qui est dans le sol, c'est-à-dire on n'est pas étonné que l'agriculture productiviste est amenée à trouver de plus en plus d'expédients, à, à avoir besoin de plus en plus d'irrigation, tout simplement parce qu'ils ont perdu avec l'agriculture productiviste la capacité de des sols à stocker l'eau, et en gros on perd la résilience. Alors là vous voyez en rouge, les, sur la carte suivante, les, change, les, les changements dans les eaux souterraines, euh, bah, tout ce qui est en rouge c'est des endroits où les eaux souterraines ont énormément baissé, donc alors sans surprise, il y a la Californie, <rire> Il y a aussi des grosses pertes dans le dans le, voilà, et, et dans tout l'Est le, européen, Roumanie, Ukraine, Russie, sud de la Russie, c'est assez terrible. Alors, on va aller dans le positif. Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut retrouver du carbone dans le sol. Alors, je vous ai mis quelques, quelques images euh, où euh, il se trouve que c'est toujours à gauche. Ah non, euh, il y a une différence entre la gauche et la droite. Sur, sur chaque image, on a un endroit où euh, il y a des sols pauvres en carbone. Alors là, sur l'image de droite, vous allez avoir le sol, le sol pauvre en carbone après une pluie, après une pluie importante c'est le, le sol de droite, et vous voyez qu'il euh, y a d'énormes fleques d'eau, l'eau elle n'arrive pas à rentrer tout simplement parce que le sol n'arrive pas à absorber. Et vous voyez à gauche un sol qui a été enrichi en carbone, bah, tout le, est rentré. Et là, après je vous montre des images que j'ai prises dans une présentation d'Hélène Ingwam, qui est une euh, écologiste euh, au niveau de l'agriculture euh, aux USA, euh, au Symposium Sol vivant de Montréal 2018, mais c'est en réalité peut-être 2017. Euh, alors des prairies euh, au même endroit, euh, qui ont été photographiées en avril euh, 2011, alors là, les Wittings et Morue, ou quelque chose comme ça, c'est un poisson, C'était le nom des gens, hein le nom des agriculteurs. Euh, vous voyez que la prairie de gauche qui a été enrichie en... En, comment, en compost à cinq reprises donc a été euh, enrichie de manière importante euh, en compost elle a été euh, pâturée cinq fois et la prairie de droite qui a l'air complètement désertique elle n'a jamais été enrichie en quoi que ce soit et elle a été euh, pâturée une seule fois <rire> depuis le début de la saison vous voyez le résultat, il n'y a plus rien donc on voit tout de suite que si on enrichit les sols, il y a une grosse différence. Ensuite, euh, comparaison de deux sols de parcelles voisines, une parcelle euh, en labour conventionnel, c'est l'effet du labour, et la parcelle de droite est euh, en technique de culture simplifiée et en semi-direct, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de labour là-dessus, ou quasiment pas de labour, et vous voyez le résultat. Le sol est noir, il est riche, il se porte bien. Et euh, il y a autre chose aussi qui est détruite par le labour, euh, c'est euh, les petits filaments des mycorhizes, hein, ces petits champignons du sol. Euh, quelquefois, vous pouvez voir des petites poudres un peu blanches dans le sol. Euh, mais en fait, c'est le signe de réseau de mycorhizes. Et, et ça prolonge les racines, ce qui fait que ça peut aussi transporter de l'eau. Alors évidemment, si vous remuez la terre, si vous la perturbez, tous ces réseaux-là vont être euh, très abîmés. Alors, des associations de culture en semi-direct, c'est-à-dire on ne laboure pas et on arrive à semer euh, sur, euh, sur un sol où il y a déjà un support, où il y a déjà, le sol est déjà couvert. Et euh, on peut semer, alors là vous voyez, on, on vient de récolter le seigle, on a laissé les pailles du seigle et on a semé du soja euh, sur, le, sur le seigle. Alors le soja c'est une légumineuse, c'est très intéressant parce que le soja, les racines fixent l'azote et en fait on va enrichir le sol en azote euh, sans mettre, euh, mettre d'engrais azotés. La même chose sur l'orge qui est à côté, l'image de droite. Vous mettez de la vesque. La vesque, c'est ces petites plantes là qui grimpent, qui ont plein de feuilles. Euh, et c'est une légumineuse aussi, c'est-à-dire elle aussi, elle va fixer l'azote. Et en fait, en faisant un semi combiné d'orge et de vesque, vous allez pouvoir récolter l'orge pour un sol est sols c'était le fichier qui est de tomates Là, tout ça c'est des tomates et et le pays est important. Bon, là, vous voyez d'autres aspects de la, de la ferme. On ouais, va passer l'image suivante. Euh, bah là, il est, il est en train, de. au pied d'un certain nombre de, de végétaux qui sont plantés. Alors, vous voyez par, partout qu'il euh, y a plein de choses au sol. Le sol n'est pas nu. On l'a enrichi au maximum. Une autre méthode qui permet d'enrichir de, le sol, c'est le pâturage tournant. C'est-à-dire que vous allez euh, utiliser au mieux le bétail pour enrichir le sol tout en pâturant. Euh, les déjections des animaux vont euh, être profitables pour le sol. Et on va essayer que euh, le pâturage soit maximum euh, jusqu'au niveau où il pourra être dangereux, c'est-à-dire arracher euh, la, la partie de l'herbe qui est capable de, de repousser. Et donc, on divise le sol. Alors là, vous avez un, un plan où vous voyez le, les, les pâtures successives. Donc, les, le bétail va rester quelques jours sur une pâture et va être poussé à la suivante. Et après, on, va faire tout le, on fait tout le terrain comme ça. Et là, bon, quand je suis passé, quand on est passé, les vaches, elles, elles avaient pâturé toute la matinée. Elles avaient droit à un peu d'ombre parce qu'on était au mois d'août, il faisait super chaud. Et euh, il y a des parties qui ont été conservées avec des arbres. Alors, il y a un autre moyen de, euh, de combiner le, les animaux avec l'enrichissement le, du sol, c'est vous allez enrichir le sol avec des poules. Euh, donc là, vous avez un poulailler mobile. Euh, le tracteur, va, alors on ne voit pas le, le système qui traîne, mais enfin, il y a des, il y a des, des, des câbles qui, sont, euh, qui permettent d'accrocher un tracteur. Le tracteur va venir devant il va tirer, il va déplacer le, le, le poulailler, et là vous voyez l'intérieur, euh, les poules, elles, elles, elles, ont, elles ont évidemment des graines, euh, c'est ce sur le côté du poulailler, vous pouvez le voir sur l'image, et il y a le détail, et il y a un endroit où elles pondent, donc on récupère les œufs sur le, le côté du poulailler. Et en fait, les poules, elles, elles mangent de l'herbe. On oublie que la poule, elle, pour euh, équilibrer son alimentation, elle est très contente de manger de l'herbe. Hein, J'ai été à un poulailler à Ivry-sur-Seine, où j'habite euh, euh, tout à l'heure, euh, et euh, les poules avaient un petit enclos, et il bon, n'y avait plus guère d'herbe dedans, mais elles picoraient à travers le grillage pour aller piquer un peu d'herbe, et euh, elles aiment bien. Et le résultat des éjections des poules, ben, c'est ce que vous voyez sur la droite de l'image, c'est euh, la pousse du trèfle est énormément favorisée par euh, les déjections des poules. Donc on enrichit le sol avec, euh, avec les animaux de deux manières quoi. avec les vaches euh, comme vous avez vu tout à l'heure, mais avec les poules ça marche aussi. Donc une nouvelle agriculture elle peut euh, enrichir le sol de toutes les manières possibles, il y aussi bien avec, euh, avec le fumier, évidemment, qu'on va mettre sur les, les cultures, euh, mais avec les, le compost, euh, c'est-à-dire les, les végétaux morts qu'on va réutiliser, et euh, avec les animaux. voilà Donc il y a des solutions qui sont autres que celles de l'agriculture productiviste actuelle, et qui peuvent être des solutions très productives. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie, au revoir.